Donc, Christophe Menon, je suis médecin urgentiste pour de Saint-Mille-Saint-Saint-Denis, euh, responsable de la CGT Santé et porte-parole de l'association des médecins urgentistes de France. Voilà donc je souhaitais avoir mon avis sur le vaccin, sur la vaccination. Bon, le vaccin est une, est une arme parmi d'autres contre ce coronavirus. On l'a vu que ce n'était pas la marque absolue, que d'une part il était avec une efficacité limitée, euh, avec l'émergence des variants qu'une euh, partie de la population, malgré qu'elle soit vaccinée, pouvait faire la maladie. Heureusement, visiblement jusqu'à présent, le vaccin protège largement contre les formes graves. Mais ce qui pose problème, c'est que le gouvernement, euh, aujourd'hui en France, mise tout sur le vaccin. mise tout sur le vaccin euh, en ayant une attitude politicienne, euh, en stigmatisant les non-vaccinés. Oui, c'est dommage qu'un certain nombre de personnes ne soient pas vaccinées, mais l'encombrement des hôpitaux aujourd'hui n'est pas dû euh, essentiellement aux personnes non vaccinées. Elle est dû au fait que l'hôpital aujourd'hui n'est pas en capacité, du fait euh, du manque de personnel, de la suppression massive de lycée dans dernières années, de prendre en charge l'ensemble des patients, et en particulier euh, les patients non-Covid, qui sont largement plus nombreux que les patients Covid. Voilà, donc euh, ça c'est la première chose. La deuxième chose sur le vaccin, c'est que moi, même si... Euh, je regrette qu'un certain nombre de personnes soient vaccinées. Je ne les méprise pas, je ne les insulte pas. Euh, J'essaye de les convaincre. S'ils ne sont pas convaincus, tant pis. Euh, en tant que soignant, de toute façon, moi je ne ferai pas de choix entre un patient vacciné ou non vacciné quand il a un problème de santé. Je le soignerai parce que si on rentre dans cette. Euh, si on va sur cette pente glissante euh, d'exclusion euh, des euh, personnes sur des critères moraux, alors demain on ne soignera plus euh, le cancéreux du poumon parce qu'il a fumé, on ne soignera plus euh, l'alcoolique euh, qui a euh, une cirrhose parce qu'il n'aurait pas dû boire, enfin voilà, euh, ce n'est pas possible de, euh, que ces dérives aujourd'hui euh, arrivent sur la place publique et y compris qu'un certain nombre de médecins les alimentent. Voilà donc euh, je pense qu'il faut conserver euh, de la bienveillance, continuer à essayer de convaincre. Euh, et puis euh, mettre le vaccin à sa place. C'est-à-dire une arme efficace contre l'épidémie, mais ce n'est pas la seule arme. Il faut aussi euh, porter le masque quand on est à proximité d'autres personnes. Il faut protéger les plus fragiles, que sont les personnes âgées, ceux qui ont des déficits immunitaires, les personnes en surpoids. Euh, et puis, il faut continuer à pouvoir vivre avec euh, ce virus. Parce que, heureusement, ce virus, même s'il si, euh, a tué pas mal de personnes, il relativiser les choses, hein, les 5 millions de morts en deux ans liés au coronavirus, eh c'est euh, équivalent aux 5 millions de morts euh, liés à trois maladies sur ces deux mêmes années. Euh, ces maladies sont euh, la tuberculose, le paludisme et le sida. 5 millions de morts du coronavirus, 5 millions de morts du paludisme, la tuberculose et du sida. Donc, euh, mais ce n'est pas grave parce que pour nos pays riches et développés qui gardons tous les vaccins et qui ne voulons pas lever les brevets pour les pays pauvres, le tuberculose, le paludisme, et le sida ça tue essentiellement dans les pays pauvres, c'est pour ça qu'on ne s'en préoccupe pas trop aujourd'hui. Euh, vous pouvez nous dire deux mots sur la vaccination des enfants La vaccination des enfants euh, aujourd'hui, euh, elle a été mise en place euh, pour euh, freiner la circulation du virus. Au moment où on a décidé de la vaccination des enfants, ça pouvait s'entendre. On avait le recul suffisant pour se dire qu'il y avait peu d'effets secondaires. Aujourd'hui, face à l'émergence d'Omicron, vacciner les enfants, je ne sais pas si c'est vraiment utile, parce que de toute façon, tous les enfants vont être contaminés par Omicron, ils auront l'humilité naturelle, et on voit que le vaccin a une efficacité limitée euh, sur la contamination, et que les enfants ne font quasiment pas de forme grave. Donc le bénéfice pour les enfants qui ne font pas de forme grave de la vaccination est assez limité, donc ce n'est peut-être pas forcément la bonne stratégie, ça nécessite d'en rediscuter. Mais Vous qui êtes médecin, la dernière question, euh, nous entendons souvent que... Euh, qu'il y, qu y a plus de personnes non vaccinées qui sont en réanimation Non, il n'y a pas plus de personnes non vaccinées qui sont en réanimation. Il y a, euh, il y a un nombre de personnes non vaccinées en, ré, en réanimation euh, qui est euh, euh, significatif, mais le ratio entre euh, les vaccinés et non, non vaccinés est euh, en défaveur des non vaccinés. Il faut savoir aujourd'hui il y a 5 millions de non vaccinés et presque 55 millions de vaccinés. Donc euh, euh, quand on a euh, dans certaines réanimations autant de non vaccinés que de vaccinés, en fait euh, le risque d'être en réanimation quand on est non vacciné est 9 fois supérieur à, à, à celui des vaccinés. Voilà. Donc euh, il si faut prendre en compte cette réalité. Euh, voilà, moi, euh, c'est ce que je dis euh, aux gens qui sont sceptiques par rapport au vaccin. Je pouvais comprendre que les gens soient sceptiques par rapport au vaccin au moment de euh, sa mise sur le marché euh, très précoce, euh, sans qu'on ait fait toutes les études. Sauf qu'aujourd'hui, on a vacciné plusieurs, on a injecté plusieurs milliards de doses avec euh, un rapport bénéfice-risque euh, qui est très favorable en faveur du vaccin. Un vaccin, c'est comme un médicament, donc il y aura des effets secondaires, des effets secondaires, y compris qui peuvent être mortels, mais les quelques effets secondaires mortels par rapport au nombre de gens euh, qui vont bénéficier, bénéficier du vaccin, c'est sans comme une mesure et c'est en faveur de la vaccination. En tout cas, c'est en grande partie euh, en faveur. Enfin, c'est en, en, en la vaccination est très positive, en tout cas, pour les personnes à risque, les personnes âgées et les personnes plus jeunes qui ont les facteurs de risque. Ouais. Cela, euh, ils gagnent ouais. tout à se faire vacciner. D'accord. Mais merci beaucoup, M. Prudhomme, au revoir.